Je pense pas, non, je pense que je suis assez euh, sensé comme garçon. Et tous les gens que je connais euh, qui ont fait du western le sont à peu près. Le western, c'est un, un genre un peu puéril malgré tout, euh, qui fait appel à des souvenirs d'enfance, parce qu'on a vu euh, des films ou euh, lulu, des bandes dessinées quand on était gamin et qu'on a envie de se reprojeter euh, dans ce monde de l'enfance, mais qui n'a pas envie de se reprojeter dans le monde de l'enfance Et nous, on a ce privilège-là de le faire et de gagner notre vie avec, donc on ne va pas se gêner. C'est vrai que le, les codes classiques du western, c'est plutôt le cow-boy, le, gar, le garçon vaché. Quoi. Ça peut être aussi euh, des hors-la-loi, des shérifs. La justice peut être assez expéditive. Il peut y avoir des Indiens, parce que c'est aussi le, le synonyme de la conquête de l'Ouest, de la frontière. J'étais dans la préoccupation de créer une, une, une série qui soit à la fois en hommage aux grandes séries de bande dessinée ou aux films qu'on connaît, mais également de trouver ma place en tant qu'auteur euh, à part entière et d'apporter ma pierre à l'édifice. Euh, lors d'un voyage aux États-Unis, à San Francisco, j'ai pu euh, visiter un musée qui parlait d'immigration chinoise. Et, euh, et je me suis dit à ce moment-là que c'était euh, l'idéal pour moi euh, de mêler à la fois l'Asie et, et, euh, et l'Western. C'est un pan de l'histoire des États-Unis qui est complètement ignoré. Euh, l'histoire a été réécrite par des Blancs, pour des Blancs, et c'est vrai que euh, les Chinois ont, ont été mis de côté. Je me souviens très bien de photo qui euh, montrait la réunion des deux euh, compagnies euh, ferroviaires qui euh, traversaient les états unis et il n'y avait aucun chinois dessus. La photo officielle euh, gommait carrément la, la manœuvre chinoise. Euh, C'était euh, des gens qu'on utilisait mais dont on ne voulait pas mentionner l'existence. Je voulais euh, délibérément un ton crépusculaire, c'est vraiment la fin d'une époque. Et le début d'une autre, c'est la fin de la conquête de l'Ouest, bien évidemment. C'est le début de l'industrialisation, c'est une recherche active du pétrole, c'est la création ou l'invention des nouveaux moyens de déplacement. C'était vraiment pour montrer que le personnage commençait finalement à être déphasé avec cette époque.